Et eh bien bonsoir, euh, moi c'est Andrea, lui c'est Émile. Ce soir on va jouer à Mandy Goria, de la musique de notre création et des arrangements de musique brésilienne. Voilà donc on est un couple guitare-voix et la musique brésilienne parce que ma mère est brésilienne et que j'ai rencontré un jazzman voilà. donc on a fait un petit mix des deux vendredi soir on sera au Décanteur toujours à Montrouge dans le cadre de Paris Jazz Festival Alors voilà, on espère que vous allez venir nombreux pour découvrir notre musique on espère que ça va vous plaire on vous souhaite une bonne écoute j'ai tcham, tcham, tcham, tcham, Eu je suis un je je un À la chose me contigo, que me de me Como é que nous